Nous sommes au Centre de conservation de BANQ en compagnie d'Ivan Lamonde, historien et professeur émérite de l'Université McGill, pour parler d'histoire des idéologies au Québec. Bonjour, Monsieur Lamonde, bonjour, Monsieur Lanois. Euh, le programme d'Histoire du Québec et du Canada nous propose d'examiner la période de 1840 à 1896 sous l'angle de la formation de la Fédération canadienne. Et à cette époque-là, plusieurs euh, idéologies vont entrer en, en, en conflit l'une avec l'autre. Euh, justement, euh, depuis l'échec des rébellions de 1837 38 euh, de nouveaux acteurs vont prendre euh, le, le flambeau du nationalisme canadien-français. Euh, qui sont justement ces acteurs? Ces acteurs sont ceux qui vont se regrouper euh, autour de Louis-Hippolyte Lafontaine, euh, qui a lui-même été un, un, un patriote, mais qui assez rapidement a vu ou qualifié euh, la situation d'impasse et euh, a cherché à euh, proposer un, un nouveau type de nationalisme que l'on va appeler, nous, le nationalisme, de conservation plutôt qu'un nationalisme d'émancipation. C'est un nationalisme de conservation qui n'a rien de révolutionnaire mais qui a tout de, du réformisme. Ce sont ces nouveaux acteurs, c'est ceux que l'on va appeler les réformistes, c'est-à-dire ceux qui vont euh, accepter que la vie politique soit de plus en plus euh, arrimée aux valeurs euh, religieuses, et à la bonne entente entre l'Église catholique et euh, les milieux politiques. Mm -hmm. Et euh, quelles sont justement les caractéristiques de ce nouveau nationalisme? On l'appelle euh, nationalisme de conservation en contraste avec le nationalisme d'émancipation, de libération, d'indépendance de la colonie telle que la souhaitaient euh, Papineau et les Patriotes. Ce nationalisme de conservation propose d'assurer la survie ou la survivance des Canadiens français de leurs valeurs, de conserver leurs valeurs, conserver la religion, conserver la langue française, conserver les valeurs traditionnelles associées à la vie rurale et agricole. C'est donc cela que l'on veut conserver sans demander d'émancipation, conserver cela sera euh, suffisant parce que seulement possible, on ne peut guère demander davantage selon La Fontaine à l'époque. Et c'est précisément ce nationalisme de conservation que l'on va appeler nationalisme conservateur qui va durer jusqu'aux années 1960, c'est-à-dire ce nationalisme traditionnel euh, fait d'une bonne alliance entre l'Église et l'État, entre les conservateurs politiques et l'Église aux valeurs conservatrices, et que M. Duplessis va incarner, euh, disons, euh, au milieu de la crise des années 30, et qui sera dénoncé à partir de 1950 par des gens euh, comme les rédacteurs de la revue Cité libre, par exemple. C'est ce nationalisme de conservation et conservateur qui va en quelque sorte, filer durant tout un siècle euh, au Québec. Et en 1849, euh, La Fontaine prononce un discours marquant, je pense, pour le, le début de... qui est, est marquant pour l'établissement de cette idéologie-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, c'est un point tournant dans euh, le, la décroissance d'importance du nationalisme d'émancipation et la croissance du nationalisme de, de, de conservation. Ces deux jours-là, le 22 et le 23 janvier 1849, Papineau fait un discours fleuve, euh, marquant son opposition à l'Union, et le lendemain, La Fontaine fait un discours euh, plutôt bref, que les journaux reprennent à l'époque, que Thomas Chapet va reprendre dans son cours d'histoire du Canada, et ces deux in interventions marquent bien comment une figure va tomber dans l'ombre, celle de Papineau, et comment celle de La Fontaine va euh, prendre une place de plus en plus importante.